Bonjour, savez-vous ce qu'est ceci C'est simplement un pliage papier avec deux petits yeux, mais c'est un jeu aussi rigolo. C'est pour ça que je suis accompagné de. ta J'ai vu une vidéo là-dessus ce matin, ça m'a fait hyper tripper. Je me suis dit, il y a moyen que nous aussi on fasse une petite vidéo rigolote là-dessus. Donc j'ai appelé Marine, je lui ai fait, hey, Marine, tu peux m'en faire Elle a regardé comment ça se fait, puis elle a fait, donc elle va vous expliquer comment on fait. Non, mais ah, je, je veux pas non plus que tu fasses le tuto, t'expliques simplement tout. <rire> bah, c'est un, un, un bout de papier compris qu'on découpe et après on souffle dessus et il avance. Avec une paille en dessous, dessus. En enfin, fait, nous on va faire un petit truc c'est qu'on va faire une course. Vous allez voir, c'est très con, ça va être très drôle. Euh, en trois manches. Et euh, le perdant, en, en fait, ce soir il paye un McFleury, mon gagnant. J'étais pas au courant de ça. <rire> du coup, en fait, on va parcourir la longueur de la table en soufflant sur le petit verre avec une paille et en fait, ça va le faire avancer. Et euh, c'est hyper à d'avoir bougé, puis euh, ben, on va voir comment ça se passe. A savoir que, attention, règlement 1, si le verre tombe comme ça, enfin, il tombe sur le côté, il faut retourner à la case d'épart. Si, euh, en fait, on peut souffler donc, avec la paille, hein, bien évidemment. Et euh, le but, c'est de faire arriver donc à la ligne d'arrivée. Donc, je vais faire une ligne de d'épart et une ligne d'arrivée. Ça va être tout con, ça va être tout simple. Franchement, le principe est simple. Chacun avec un verre d'une couleur différente, on va devoir traverser la table et arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire la ligne bleue. Le premier qui arrive gagne. C'est parti du coup moi je prends le petit verre bleu qui s'appelle Jean-Louis oui. l'entubeur Moi j'ai dû être la verre verte est rouge Ouais <rire> On démarre du bord de la table et le but c'est d'atteindre la ligne d'arrivée Prête Non Partez Oh Mais attends c'est pas, pas du jeu parce que le comme Ça, et ça, ça, ça, ça. ça pousse est ça. le clip, il bouge. Ok pour cette règle là on n'a pas le droit d'avancer comme ça Si on avance comme ça on retourne à la case départ Donc d'avancer en appuyant en dessus pour qu'il se plie et qu'il avance Partez oh, merde. faire paye ça fait un partout premier qui arrive à trois manches gagnantes hein mais putain en vrai c'est chaud en fait si tu souffres trop fort il part devant faut vraiment souffler par l'intermittence dessus que de derrière prête non d'accord prête non d'accord c'est bon Oui. yes parti elle est bien. Elle est bien. Pénalité d'une seconde. Je suis désolée. Pénalité d'une seconde. Ah si si. T'as dit On y go. Bon, j'y go. pour ce départ c'est Mais du coup, moi j'atteigne d'arriver grâce à toi et ta triche, ça me fait deux, hein on, on met toi vraiment ouais, au coin toi, de la tu, table! Toi, tu viens de mon Mais c'est pas de ma fois. faute! Je suis en pied! Mais non, il a trop fié le machin! C'est les mots! <rire> hop, hop, hop, ton cul touche pas le bord de Mais putain! Elle shit, elle essaie de prendre un coup de départ là! T'es cru à Mario Kart? Prêt! Oh. Oh putain ouais, Jean-Louis il attend la vie d'arrivée J'ai mieux fait tiens, Et c'est une victoire pour Jean-Louis qui le mérite plein plus. Mais qu'est-ce que tu avec ce truc de merde là qui a perdu là Et Les gars, les perdants c'est là-bas, les oustes. On va appeler ça le vermicourse. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous appelez vos vermi. vermi ah non, ça fait deux fois vert. Ah non mais c'est nul vos... Pff, vos coureurs verts. Vos coureurs. Oh Votre vermifuge. Donc dites-nous comment s'appelle vos vermifuges, parce que c'est comme ça qu'on a appelé les petites bestioles sur vos vermi-courses. Et dites-nous si vous avez gagné, si vous avez perdu, et si ça vous a plu. Allez, c'est les amis, je vous dis à bientôt. Ciao Ciao La de verre. <rire>